L'évaluation de littératie de la 12e année, Français langue seconde, immersion, comporte des types de questions variés. Cette vidéo vous montre des exemples de questions à réponses choisies. Il est important de lire attentivement toutes les directives, car les tâches et les attentes varient d'une question à l'autre. Par exemple, pour cette question, vous devez sélectionner la réponse qui s'applique. Certaines questions valent plus de deux points. Dans cet exemple, vous devez écouter les énoncés. Vous pouvez écouter chaque énoncé deux fois. Sélectionnez Vrai, Faux ou On ne sait pas pour chacun des énoncés. Pour obtenir quatre points, les quatre réponses doivent être correctes. Pour cette question, vous devez sélectionner les deux réponses qui s'appliquent. Pour obtenir deux points, les deux réponses doivent être correctes. Si vous sélectionnez une réponse erronée, vous n'obtenez pas la note maximale. Certaines questions vous demandent de synthétiser les idées ou les informations recueillies dans plusieurs textes. Dans cet exemple, vous devez placer les deux énoncés qui s'appliquent à chacun des textes et ou aux deux textes. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.